L'apaisement, Bruno Milienne, député Modem qui est avec nous, ça passe par le renoncement finalement du gouvernement et de la majorité à cette réforme. Vous êtes d'accord ou pas Je ne sais pas si ça passe par le renoncement. C'est ce que, que vous demande en tout cas Fabrice Chambellan. – Oui, en tout cas, je, je pense que côté Modem, nous avons essayé euh, depuis euh, le début hein, de cette réforme des retraites de maintenir le lien avec la CFDT. Euh, tout le monde sait que le Modem est assez proche de la CFDT, même très proche, puisque nous avions porté ensemble d'ailleurs la, la réforme euh, de la retraite par points en 2019, qui n'a pas abouti euh, malheureusement pour nous, on va dire, puisque nous étions des, des, des fervents partisans de, de cette réforme. Après qu'Elisabeth Borne... Euh, Prône l'apaisement à la raison, parce que nous avons énormément de travail à faire en commun, puisque en dehors de l'âge de départ légal à la retraite qui a été retardé à 64 ans, et qui est un problème pour l'intersyndical, ce que j'entends, toutes les revendications que vous entendez dans la rue, et toutes les revendications légitimes aussi de l'intersyndicale concernent surtout l'organisation du travail. Mmh. Les seniors qui n'ont pas de travail, ce n'est pas la retraite qui va améliorer la situation des seniors, c'est le travail qu'on pourra faire ensemble les carrières hachées si on veut les si on veut les limiter c'est aussi du travail qu'on va faire ensemble l'organisation du travail parce que il y a un rapport au travail aujourd'hui qui est totalement différent de celui qu'il était avant covid ouais. c'est chose que nous devons discuter impérativement avec sauf les que syndicats, là... et en particulier avec la CFDT. Sauf que là, euh, Bruno ça, Millienne... Regarde... C'est pas un problème de retraite, ça. Oui, peut-être, sauf que Bruno, Bruno Millienne... Vous parlez de la suite, pourquoi pas euh, suite. Non, non, non, non mais c'est important. Sont... Non, mais justement, ah, les deux sont liés peut-être, sauf que Elisabeth Borne aussi aimerait en parler avec les syndicats, mais Fabrice Chambellan vient de vous le redire, avant qu'on discute du reste, il faut renoncer aux 64 ans. Sauf que vous n'êtes pas prêt à le faire, Bruno Millienne Écoutez, on a au moins une chose dans l'article 7, si on pouvait s'entendre euh, là-dessus, il y a ouais. une chose qui est dans l'article 7 que nous avons f... que nous avons obtenue, nos modems, contrairement à ce que dit euh, la presse, puisqu'ils attribuent ça aux Républicains, bref, peu <rire> importe, euh, le chemin étant le même, euh, admettons, c'est cette, es... cette fameuse clause de revoyure en 2027. Pourquoi en 2027 parce qu'en 2027, c'est la fin de l'accélération de la loi Touraine. On arrive à 43 annuités ouais. euh, pour avoir un plein temps à la retraite. Et on avait posé cette clause de revoyure. Pourquoi Parce que d'ici à 2027, nous étions persuadés, et nous le sommes toujours d'ailleurs, mmh. qu'en améliorant les conditions de travail, on pouvait se retrouver en 2027 avec le Conseil, euh, d'orientation des retraites. retraites avec le corps, avec les organisations syndicales, ouais. à faire le compte du travail qui avait été fait pendant 4 ans, voir s'il était encore nécessaire ou pas de reculer, mmh. cet âge égal de départ à la retraite, à 64 ans. Benoît Millienne vous disiez que vous étiez assez proche de la CFDT, est-ce que vous êtes d'accord Le problème vient d'Emmanuel Macron et non d'Elisabeth Borne le problème, le problème avec la CFDT, la CFDT qui n'est pas un problème d'ailleurs, parce que franchement on est très proche de syndicats syndicat... Vous, oui, mais Emmanuel Macron, non. D'où ma question mais, – Elisabeth Borne, quand elle fait cette déclaration hier, elle a raison, parce qu'elle est mmh. au, au contact direct, euh, pour le coup, de l'intersyndicale. – Et pourtant, la... elle il... se fait recadrer. – Il y a eu, la... et Oui, mais enfin, le président, euh, lui, il a aussi son avis, mais c'est son rôle aussi à Elisabeth Borne de, de signaler au président qu'elle étant au contact depuis des semaines et des semaines euh, des syndicats de l'intersyndicale, même s'il n'y a pas eu de rencontre officielle, on sait qu'il y a eu des coups de téléphone mmh. échangés, elle, elle, elle est directement au contact du terrain, donc finalement son appel c'est quoi C'est effectivement de, de prévenir et de mettre en garde le président qui est en Chine, de dire bon, maintenant il faut peut-être qu'on trouve quelque chose qui puisse apaiser. Alors c'est vrai que euh, les positions sont assez lointaines les unes des autres, on, mmh. on est d'accord. Euh, nous on a proposé une médiation, pourquoi on a proposé une médiation Parce que peut-être euh, mmh. le rôle d'un médiateur c'est déjà de faire en sorte que oui. deux personnes qui parlent plus se parlent. Et, et sauf que le ça... gouvernement n'en a pas voulu oui, je sais bien, le président n'en a pas voulu, mais nous on est dans notre rôle aussi en tant que, mmh. en tant que euh, allié de la majorité, enfin en tant que... Euh, Membre pas, de la majorité D'essayer de, de trouver des solutions mmh. de sortie de crise. Après, si vous me permettez quand même, oui. et j'aimerais aussi que l'intersyndical puisse le reconnaître, euh, le régime, notre régime de retraite, avant même qu'on fasse cette réforme de retraite, était déjà très injuste. On ne va pas dire le contraire, on l'a pas rendu plus injuste. Il est un petit peu moins injuste. Je prends les carrières longues, par exemple, et tout le monde le sait bien, euh, avec la loi Touraine, c'était 45 ans de cotisation. Avec ce qu'on a mis en place et ce qui a été sorti de la commission mixte paritaire, ce n'est plus que 43 ans. C'est un exemple parmi tant d'autres. qui y a à peu près entre 6 et 7 milliards de mesures sociales. Ouais. Ça ne fait pas la maille. Je suis d'accord, ça ne fait pas la maille. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais on peut quand même pas dire que ce texte issu de la commission mixte paritaire... Ouais est plus injuste que ce que nous avons aujourd'hui. Sauf que ce qui ouais. coince, c'est l'âge de départ. On en reparlera avec vous deux, pourquoi pas. Merci à vous Bruno Milienne.